La station 7, le tube, est la dernière station encore en activité. Sa mission Décrypter l'île. Le projet Dharma était autrefois financé par la fondation Anso, avant que celle-ci abandonne le projet après la mort de tous les membres en poste sur l'île. Mais aujourd'hui, la station du tube a enfin réussi à contacter la fondation. Elle est prête à financer à nouveau le projet Dharma. Mais pour cela, elle a besoin de nouveaux membres. Sur la chaîne YouTube de la station 7 ou sur chacune de ses vidéos, vous pouvez désormais trouver un bouton vous permettant de rejoindre la fondation Anso. Au prix d'1,99€, vous pouvez financer les prochains travaux de la station. En contrepartie, celle-ci vous donnera accès à des vidéos exclusives à venir, des avant-premières pour les prochaines vidéos, mais aussi et surtout des lives dans lesquels vous pourrez communiquer avec moi, me voir travailler sur les prochaines vidéos ou simplement papoter de l'île et de tous ses mystères. Si vous aussi vous croyez encore en l'île et à l'utilité du projet d'harma, alors rejoignez la fondation Anso. Namaste and good luck. Salut à toutes et à tous, ça fait super longtemps qu'on s'était pas retrouvé euh, tranquillement comme ça dans cette station. La dernière fois ça remonte à avant même que je ne sorte la vidéo sur la grève des scénaristes, donc ça... ouais, ça commence à dater un peu. Je filme cette vidéo le lendemain de la publication de mon gros dossier sur le monstre de Lost. Merci énormément pour vos retours, la vidéo a pété tous les records de la chaîne. J'avais pas sorti de vidéo depuis 7 mois et, euh, et ça me touche vraiment beaucoup de savoir que vous êtes toujours là quand je sors une vidéo, même après euh, ces mois d'absence. Et euh, je voulais vraiment vous dire merci. On se retrouve donc dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez le plus posées. J'en ai sélectionné 10, mais aussi on va voir ce que vous, vous avez répondu aux questions que je vous ai posées dans la zone communauté il y a quelques jours. La dernière fois, vous aviez répondu aux questions suivantes. Quel est votre personnage préféré Quelle est votre saison favorite Quel mystère vous a le plus intrigué Aimez-vous la fin de la série Et seriez-vous favorable à un reboot de la série si ces questions et les réponses de la communauté et mes réponses à moi vous intéressent, je vous invite à aller voir cette vidéo. Aujourd'hui, donc, 5 nouvelles questions de moi à vous, et ensuite 10 questions de vous à moi. Mais avant ça, j'aimerais vous donner quelques news. Premièrement, vous l'avez remarqué sur la chaîne, il y a de plus en plus de très gros dossiers. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire sur la chaîne. J'ai l'impression aussi que c'est vraiment ce genre de vidéos que vous appréciez le plus. C'est des vidéos qui mettent beaucoup de temps à arriver. C'est aussi des vidéos forcément avec plein d'extraits, plein de musique, Donc des vidéos la plupart du temps que je ne peux pas monétiser. Ça met longtemps à arriver. Mais puisque justement cette chaîne ne génère pas vraiment d'argent, ou très peu d'argent, forcément que je me concentre plus sur mon vrai travail, mes activités principales, celles qui remplissent le frigo, et que Station 7, puisque c'est un pur plaisir, plutôt le truc que je veux faire à côté ou quand j'ai du temps pour moi. Ces deux facteurs-là, donc le facteur temps et le facteur grosse vidéo, fait que ouais effectivement ça a mis 7 mois pour arriver cette vidéo, mais euh, j'ai pas bossé 7 mois dessus, j'aimerais hein, faire beaucoup plus de Lost, et euh, c'est pourquoi, justement, euh, j'ai ajouté ce petit bouton « Rejoindre ». On sait jamais, ça peut peut-être arrondir les fins de mois et me permettre de faire un peu plus de vidéos sur Station 7. Et aussi le fait que je voulais faire des lives, mais en comité assez réduit pour bien prendre le temps de parler euh, avec chacun d'entre vous. Donc euh, voilà, ce petit bouton « Rejoindre » permet d'allier un peu euh, tout ça. Je tiens aussi à préciser que les vidéos exclusives à la Fondation Anso ne seront pas des gros dossiers comme ça, ce serait vraiment dégueulasse de ma part de pas les, les rendre publiques. Donc non, ça va être plutôt des petites vidéos, par exemple des vidéos euh, de « Best of the Lost », des vidéos euh, plutôt de « Coulisses de la Station 7 », des vidéos... Euh, Unboxing de collection de Lost, la chaîne change, elle évolue, elle évolue totalement dans le bon sens je trouve et pour refléter ça j'ai même mis un peu d'ordre sur la page d'accueil de Station 7. Les vidéos sont maintenant rangées par type de vidéo. vous avez par exemple les gros dossiers, les vidéos centrées sur les théories, sur les personnages, je me dis que voilà, vous allez peut-être plus vous y retrouver, et même moi dans ma tête, le fait que ça soit bien rangé, euh, ça me fait du bien. <rire> et pour finir dans les news, j'ai aussi des petites vidéos qui sont prévues, donc deux vidéos normalement qui seront un peu plus légères que des gros dossiers, mais j'ai quand même aussi un gros dossier dans la besace. Euh, je ne sais pas du tout quand ça va arriver, mais euh, je travaille dessus. Bon maintenant passons à la partie excitante de cette vidéo. Je suis pressé de voir ce que vous avez répondu aux questions que je vous ai posées. J'ai vraiment pas regardé, donc euh, c'est parti La première question est Quelle est votre station d'arma favorite Donc avant de cliquer, je vais essayer de deviner Je pense que la réponse qui a eu le plus de votes En fait j'hésite vraiment entre le signe et euh, l'orchidée L'orchidée est vachement stylée Et il euh, y a quand même un très beau final de, de saison 4 qui se fait à l'orchidée mais vous avez peut-être pu voter le signe quand même, parce que le signe, voilà c'est quand même toute la saison 2, c'est la station d'Arma de, de référence, j'ai envie de dire. Ça, ça se joue entre ces deux-là. Allez, je clique. Et c'est le signe, wow Avec 46%, c'est énorme Donc le signe en 1, l'orchidée en 2, l'hydre en 3, d'accord. C'est marrant, mais c'est vraiment l'orchidée, les signes sont tout en haut, quoi. On a le caducé, la tempête tout en bas avec seulement 4 votes au moment où je fais la vidéo. c'est... Même la flèche est au-dessus, c'est dingue, alors que la flèche, pourtant, on la voit pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment de scène culte dedans, c'est marrant. En tout cas, moi, j'ai même pas besoin de réfléchir. Ma station préférée, c'est La Lanterne et de très très loin. Ce que j'aime énormément dans La Lanterne, c'est que déjà, c'est une station assez sombre, mais avec des petites lumières. Ah, c'est une station un peu tamisée, j'aime bien. Il y a cette espèce de pendule qui, pour moi, est... J'adore le fait que la station soit centrée vraiment sur un pendule, il y a tout ce truc sur le fait que c'est la station qui permet de localiser l'île, je trouve que c'est vraiment une station super importante, et le fait que c'est la seule station en dehors de l'île la rend d'autant plus mystérieuse, je trouve, ah ouais, c'est ma station préférée. Question numéro 2, quelle est votre fin de saison préférée Question très difficile. Alors, certains m'ont demandé pourquoi je n'avais pas intégré la saison 6 euh, dans ce sondage-là. C'est parce que je voulais vraiment me centrer sur les season finally et pas le, le series finally. Et euh, non, puis il y a vraiment un truc dans Lost avec les, les fins de saison. Donc vraiment, ça, ça amène toujours dans, dans un autre univers un peu. Puis il y a vraiment ce concept de... Il euh, y a un gros mindfuck à chaque fin de saison. Alors que la saison 6, elle est là pour clôturer le reste. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mise. Mais euh, quelle est votre fin de saison préférée Je pense que vous avez voté pour... Vous connaissant, je dis, je dis très souvent vos, vos commentaires, il y en a beaucoup, beaucoup qui aiment énormément euh, la, la première saison, donc je pense que vous avez peut-être voté la, la première. Après, d'un côté, vous avez mis l'orchidée en deuxième position euh, dans le sondage juste avant, donc peut-être c'est pour le final de la saison 4. Je, je sais pas, allez, je clique, je clique. Ah bah la saison 3, 43%, ok, mais saison 1 quand même juste derrière, 27%. Et saison 4 est dernière Waouh Ça, j'aurais vraiment pas pensé. Ouais. Oh là là. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais ça, ça m'étonne pas, la saison 3, il y, y a le We Have To Go Back. En fait, je vous avais dit ça dans... Dans, bah, dans la dernière vidéo que j'ai faite, un peu dans, dans ce délire-là. Il Faudrait que je trouve un nom à ce concept. Dites-moi en commentaire. Quel nom je peux donner à ce concept où on se pose des questions entre nous comme ça mais je vous avais dit ouais, que le We Have To Go Back était l'un de mes plus grands moments en tant que, que viewer. Et euh, en fait vous êtes beaucoup dans ce cas-là, je pense. Euh... Moi, c'est compliqué en vrai. Je me rappelle que quand j'ai écrit cette question, je me suis dit que je, je serais incapable de choisir. Je me suis dit, c'est pas grave, tu choisiras quand tu auras la caméra devant toi. Et là, en fait, c'est tellement compliqué. Alors contrairement au sondage de la précédente vidéo, là je vous ai laissé qu'un seul choix possible pour la plupart des questions. Je pense que si je vous avais laissé plusieurs choix, peut-être que la saison 4 serait quand même plus haute. Ça me surprend vraiment que la saison 4 soit si basse avec le... Locke révélé dans le cercueil, Ben qui tourne la roue quand même. Euh... Ben qui tourne la roue, c'est une des images qui me... qui me revient le plus en tête quand on me dit Lost. Enfin vraiment on me dit Lost, je pense à Ben qui tourne la roue quoi. Et euh... mais est-ce que est -ce que c'est mon. C'est ma fin de saison préférée, c'est compliqué. Euh... Oh, c'est vraiment compliqué, j'aime énormément. Je aime énormément, énormément toutes. Hein. Je vais enlever la saison 2 déjà. Ça va être plus simple. La saison 2 je trouve que c'est la moins. Euh... En tout cas pour moi, c'est la moins.. Euh... La moins épique. La saison 3 est. Et moins grandiose aussi mais en fait c'est le, les chocs euh, les chocs émotionnels en fait qui marchent et le gros man de fin euh, parce qu'on a quand même la confrontation avec les autres euh, qui est quand même un même si c'est pas une grande bataille c'est quand même un truc très important la, le sacrifice de Charlie avec tout son arc avec Desmond euh, Jack qui appelle les secours avec Locke qui tue Naomi et yeah, Ouais, well, we have to go back, donc c'est pas un, un final grandiose comme peuvent l'être ceux de la saison 1 ou de la saison 5, mais c'est vraiment un, un final qui te prend là, quoi. Donc, euh, ouais, c'est compliqué. Saison 1, quoi, explosion du radeau, ouverture de la trappe, c'est grandiose. Hein. Mais saison 5 aussi, d'un côté. Saison 1 et saison 5 ont vraiment ce truc de, de grandiose... Euh, saison 5 quand même, c'est remettre toute la timeline. Hein. Ah là là, ouais, puis la bombe. puis je, je, ce que j'aime énormément dans la saison 5, c'est le côté où euh, la fin de saison boucle la boucle en fait. L'incident. Euh, ah, j'aime énormément. Ah, c'est trop compliqué. compliqué. J'enlève la saison 2, c'est sûr. Après, dans la saison 5, il y a toute la partie avec euh, dans le présent que j'aime un peu moins. Enfin, c'est pas que j'aime un peu moins, mais c'est que. Euh, tout ce qui se passe dans le passé est vraiment dingue, contrairement à ce qui se passe plutôt dans le présent. A j'enlève la saison 5 à cause de ça. Je vais, je vais prendre des faux défauts comme ça pour, pour essayer de m'en sortir. J'enlève la 2, j'enlève la 5. Qu'est-ce que j'aimerais pas dans les 3 autres En saison 1, il y a toute la course-poursuite entre euh, Saïd et Charlie, qui sont en train de, de chercher à Aaron, que Rousseau a enlevé. J'ai presque envie d'enlever la saison 3 dans le sens où saison 1 et saison 4. Même saison 5, hein, mais j'ai enlevé la saison 5. Mais saison 1 et saison 4, l'épisode euh, final, ça s'arrête jamais, quoi, toujours un truc. Alors que saison 3, il y a un peu des, des petits moments un peu plus doux, un peu plus euh, tranquille. Euh, avec Juliette et Jack qui font un bisou, blablabla. Bla bla. Euh, ouais, mais we have to go back. Quoi. <rire> C'est trop compliqué. <rire> en plus, la saison 4 aussi, elle a ce truc. En fait, comme la saison 5 de, euh, de boucler la boucle euh, avec euh, Locke dans le cercueil, euh, tu comprends pourquoi les Oceanic Six sont partis. Ah, c'est vrai Ah là là, la saison 4 Pourquoi vous l'avez mis en dernière position, la 4 Il y a si peu de gens euh, qui, qui la préfèrent. J'hésite, j'hésite. Je crois que je peux pas répondre. Je crois vraiment que je ne peux pas répondre. Ouais, J'ai enlevé la 5, il faut que je continue. Je vais. En vrai, je vais enlever la 3, même si j'adore le We Have To Go Back, c'est une des plus grandes scènes de Lost. Même ce qui se passe avec Charlie et tout. <rire> c'est compliqué. Mais non, ouais, allez, j'enlève la 3 pour juste que je me retrouve. Il reste la saison 1 et la saison 4. Euh... Il y a tout qui est grandiose là-dedans. Puis en plus, dans la saison 4, il y, a... enfin, il y a le cargo qui explose avec Jean, quoi, ça brise le cœur. <rire> J'arrive pas à décider. La saison 1, saison 4. Après, j'aurais presque envie de répondre saison 1 parce que est-ce que c'est pas un des plus une des plus grandes fins de saison qu'on a vu à la télévision Je veux dire, l'explosion de la trappe, il euh, y a l'apparition du monstre dans le final de la première saison. Euh... Et puis y a le radeau, le, le radeau, de toute façon, c'est grandiose. D'ailleurs, petite anecdote, euh, Lindelof était assez jeune quand, euh, quand Lost a commencé, et euh, il savait pas trop s'il pouvait se permettre de dépenser du budget pour faire un radeau, parce qu'il aimait bien l'idée de faire un radeau, mais c'était plutôt un petit radeau dans sa tête. Et euh, quand Kyuze est arrivé dans la série, Kyuze qui a vraiment servi de mentor pour Lindelof, il faudra vraiment que j'en fasse une vidéo d'ailleurs sur ça, mais euh, c'est Kyuze qui a dit à Lindelof, non mais elle est très bien ton idée du radeau, mais euh, on a qu'à faire vraiment un gros radeau Et puis euh, ils sont même permis d'en faire deux, puisqu'il y a le premier qui a, qu a brûlé, donc euh, vraiment merci Q's pour ça, et là voilà, rien que d'en parler, allez, je choisis le final de la, de la première saison, mais en vrai elles sont presque toutes à égalité, euh, la 2 c'est vraiment plus simple de l'enlever je trouve, mais sinon les autres sont quasiment toutes à égalité, mais euh, on part sur là. Question numéro 3, qui auriez-vous voulu voir comme gardien de l'île Donc évidemment, c'était une question dans laquelle on pouvait même mettre un peu ce qu'on voulait, on pouvait même mettre des personnages qui étaient morts depuis longtemps, c'était vraiment euh, dans la globalité de la série, si des gens n'étaient pas morts, s'ils avaient agi autrement, euh, qui aurait pu être vraiment le gardien de l'île euh, Je pense que vous avez répondu... Euh... <rire> Echo, je pense... Ben, je vous dis, moi, moi, euh, moi je répondrais Echo. Voilà, moi je répondrais Echo, donc je pense que vous avez fait pareil. Locke, ok, ok, mais Echo est juste derrière. Locke, 33%. Ok, ouais, c'est vrai, mais oui, Locke, Mais lo Locke c'est le choix facile aussi. Locke c'est le choix facile, mais je suis totalement d'accord avec vous. Locke aurait pu, euh, euh, s'il était pas mort et tout, ouais, totalement, il serait resté sur l'île à la fin. Mais Echo aussi, je pense. Euh, mais ouais... Alors par contre, Desmond en troisième, mais qui a voté ça Expliquez-moi, hein. Ceux qui ont voté Desmond, je trouve ça pas du tout cohérent avec le, avec le personnage. Enfin, tout l'arc de Desmond, euh, c'est de quitter l'île. Euh, c'est le seul personnage qui n'apprend pas quelque chose sur lui en restant sur l'île. Euh, être gardien de l'île, ça veut dire qu'il qu vit sans Penny, du coup. Alors que c'est toute la finalité de Desmond, c'est le Personnage de l'amour, c'est le personnage qui peut pas vivre seul euh, sur l'île, enfin... Desmond 3 second, votez ça, expliquez-moi. Enfin, ou alors, vous vous êtes imaginé, un comme moi, qui m'imagine euh, un monde dans lequel Echo était jamais mort, peut-être que vous vous imaginez un monde dans lequel Desmond... A perdu Penny peut-être Mais pourquoi imaginer que des gens perdraient Penny Vous êtes, vous êtes des sadiques <rire> Ok, ok. Jack, Sawyer. Bah Jack, ouais, bah ouais Jack. Totalement Jack, euh, très bonne finalité aussi. Sawyer, euh, un peu moins fan, Sawyer gardien, je sais pas, Didier. <rire> Mais vous êtes con, putain. <rire> 25 votes. <rire> N'importe quoi. <rire> Parce qu'en fait, euh, pour cette question-là et la cinquième, vous aviez la possibilité d'ajouter des réponses. Donc, il euh, y a quand même des gens qui ont qu on choisi Hurley, euh, alors que euh, dans la question, je vous mets « à part Hurley mais... ». <rire> mais ok, ok, ok, très bien. Quatrième question, Lost est-elle votre série préférée Je me demande vraiment ce que vous avez répondu, je me rends pas du tout compte. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui adorent Lost. Je sais pas du tout si c'est euh, en majorité ou pas votre série préférée, je, je, je ne sais pas du tout. Euh, donc là, je vais pas faire de pari, en vrai, je vais découvrir ça avec vous. Oui, ah oui, ah bah, énorme 42% quand même Ok, non mais dans mon top 3, 32%. Non mais j'adore tout de même la série, 22%. Non, j'aime bien la série, mais sans plus, 4%, bah merci quand même à vous euh, d'être là, c'est si euh, que vous êtes quand même intéressé, alors que vous n'êtes pas très très fan, euh, c'est euh, flatteur en vrai, et non, je n'aime pas la série, un vote, <rire> mais qui es-tu, que fais-tu là, <rire> ok, ok, ok, donc c'est quand même, euh, oui, euh, oui, 42%, et non, mais dans mon top 3, 32%, ouais. Pour ce qui est de moi-même, oui, forcément, je pense pouvoir dire que c'est ma série préférée. Il y a beaucoup d'autres séries que j'aime énormément. Il y en a quelques-unes vraiment qui sont vraiment... Là, je les sens au fond de mon cœur. Euh... Mais Lost, voilà, je suis capable de faire une chaîne dédiée à la série. Euh, c'est vraiment un truc plus que les autres. Ce qui, ce qui fait que Lost... Euh... Peut-être vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ce qui fait que Lost plus facilement devenir une série préférée C'est peut-être parce que on peut la revisionner sans cesse et en revoyant certaines choses sous différents angles, euh, même selon euh, l'âge qu'on a, ou, ou la façon dont on mûrit, on voit les choses sous un prisme vraiment différent. Euh. C'est peut-être pour ça que du coup elle reste avec le temps euh, cette série. Question 5. Quelles sont vos séries favorites La réponse Lost est interdite. Et alors, qui est numéro 1 Et c'est... Breaking Bad Alors, 7%, ça veut dire que vous avez été énormément à voter. Alors, il y a énormément de réponses. Et effectivement, wow, il y a énormément de réponses. Vous en avez ajouté combien Oh là là là là là là là là. Il y a eu quand même 3514 votes. Mais il y a combien de réponses, là Wow, wow, wow, wow. Il y a tellement de séries. Donc, Breaking Bad, Game of Thrones et Camelot, c'est le podium. Très bien. Walking Dead, juste derrière, Better Call Saul, Malcolm, The Leftovers, Stranger Things, L'Attaque des Titans, X-Files, qui est quand même assez haut, X-Files, hein, pour, une, pour une vieille série euh... wow, énorme. Westworld, putain, Westworld et Dark sont quand même très très hauts pour des séries qui euh, sont vraiment des séries de niche. Bon, après, forcément, vous êtes sur cette chaîne, <rire> parce que vous aimez forcément les mystery shows. Mais euh, non, ça fait plaisir pour euh, Dark et puis surtout pour Westworld, qui est en encore moins connu euh, que Dark. Euh, trop trop bien, super. Pour ma part, euh, je vais limiter mon choix à 3. 3 ça me semble bien, comme ça... Euh, comme ça, ça va me faire mal au cœur, je vais devoir en enlever. <rire> wow, c'est compliqué en vrai. Il euh, y a énormément de séries que j'aime et je vous ai dit à l'instant qu'il y en avait vraiment que j'ai là, là dans mon cœur. Euh, la première réponse là au, au sondage, c'est Breaking Bad. Bien Sachez que j'aime bien Breaking Bad, mais je suis pas un énorme fanboy de Breaking Bad. Euh, contrairement à, par exemple à des séries comme euh, Walking Dead euh, ou, euh, ou Camelot, tu vois, vraiment je suis assez fanboy, euh, Breaking Bad j'ai jamais trop été, mais pourtant Better Call Saul, Better Call Saul c'est une série de cœur, sans, sans vraiment hésiter c'est dans mon top 3, Better Call Saul c'est une série qui me parle. Énormément, chaque plan je les déguste quoi Devant chaque plan je me dis ah, un plan de plus dans cet épisode J'aime énormément Better Call Saul euh, En fait j'aime énormément Breaking Bad en vrai Mais euh, je sais pas j'ai pas suivi la hype à l'époque Et il y a plein d'épisodes que j'aime un peu moins peut-être aussi de Breaking Bad Je suis aussi moins attaché au personnage de Breaking Bad Mais même si j'aime beaucoup un hein, Breaking Bad euh, Mais Better Call Saul c'est... Euh, ouais c'est... J'adore Better Call Saul euh, J'aime énormément Californication, qui est une série qui m'a accompagné pendant de longues années de ma vie. Ouais, J'aime énormément Californication. C'est ouf ce Calif ou euh, Better Call Saul. C'est vraiment des séries qui n'ont rien à voir avec Lost, mais qui sont vraiment euh, comme Lost dans mon cœur. C'est ouf. Mais euh, ouais, Californication. Better Call Saul, et je dois en choisir une troisième. J'aime énormément Walking Dead, vous le savez. Euh, mais euh, Walking Dead, c'est pas une série que j'aime sur sa globalité. Euh, j'aime pas vraiment la première saison, en vrai. <rire> euh, et j'aime pas vraiment les dernières. Euh, mais j'aime beaucoup le parcours de euh, saison 2 jusqu'à jusqu saison 7. J'aime vraiment beaucoup Walking Dead. Mais, euh, mais non, ça ne peut, peut pas atteindre le top 3. Parce que Better Call Saul et Californication, je trouve vraiment parfaites, ces séries. Euh... Bon, écoutez, je vais mettre dans mon top 3 une série que j'ai découverte que euh, récemment. Ça fait moins d'un an que j'ai découvert. C'est bah, l'été dernier que j'ai découvert. Cette série, c'est This Is Us. C'est une série que certains parmi vous m'avaient conseillé. Et euh, ça a été un coup de cœur vraiment dès le départ. Euh, rares sont les séries que j'aime dès le pilote, en fait, et là, vraiment, dès la fin du premier épisode, je me suis dit, ok, je vais voir, la... voir toute cette série, et euh, je me l'ai déjà refaite euh, une fois, là, pendant que je l'ai fait deux fois, euh, gros coup de cœur This Is Us, il euh, y a vraiment une âme à la Lost dedans, même si c'est pas vraiment un... je dire que c'est pas vraiment un mystery show, mais après, ça dépend comment euh, vous, euh, vous définissez euh, ce terme, euh, This Is Us, je préfère pas vous en parler. Je vais pas vous parler plus longtemps de This Is Us, ce que je vais faire comme, euh, comme les fans de This Is Us euh, qui sont venus euh, m'envoyer des messages pour me dire de regarder. Ils m'ont juste dit euh, « Tiens, t'aimes bien Lost T'aimerais peut-être This Is Us ?» Jette un oeil et euh, voilà, c'est ce que j'ai fait. Euh, je vais pas vous survendre la série ni vous dire de quoi ça parle. Euh, si vous vous renseignez sur, euh, sur euh, le pitch de l'histoire, ça va déjà peut-être vous spoiler. Vaut mieux que vous découvriez le premier épisode sans, sans savoir du tout dans quoi vous allez vous embarquer. Et seulement à la fin, voilà, vous pourrez vous, euh, vous décider. Mais euh, sacré série, ouais. Donc je mon top, c'est vraiment euh, Better Call Saul. Euh, non, Calif en 1. Californication en 1. Better Call Saul en 2. This Is Us en 3. Mais. Euh, si This Is Us m'avait accompagné autant d'années que, que les deux autres, peut-être que je la mettrais en numéro 1. Euh, puis évidemment, il y a Lost, hein, mais bon, là, c'était euh, Lost, euh, réponse interdite. Si vous êtes curieux, j'aime énormément la série Trop détective J'aime aussi beaucoup euh, Leftovers, bien sûr, même Watchmen de Damon Lindelof. Je suis un très gros fan de Brooklyn Nine-Nine. La série Spartacus aussi, qui est incroyable, qui a au moins vraiment un début et une fin. En quatre saisons, c'est réglé, c'est... Quasiment tout est parfait dans Spartacus. Banshee, c'est à voir aussi. Banshee, c'est vraiment cool. Je suis aussi un gros fanboy de Supernatural. Voilà, j'achète des goodies même de Supernatural. J'adore cette série. Bon, enfin, je, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire la liste de tout ce que j'ai vu. Mais parce que sinon, là après, je vous embarque dans du Dexter, dans du Prison Break. Et, euh, mm. et euh, non, bon, voilà. On, on s'arrête là. On va maintenant passer à la seconde partie de cette vidéo. Les questions que vous m'avez posées dans l'onglet Communauté. Je vais en sélectionner 10. Et puis je vais y répondre. Première question de Top Lop Fulginès. Sur quel coin de l'île tu aurais posé ton baluchon si tu étais rescapé Ou tu aurais fait le nomade Et surtout, à quelle année, en quelle année si tu avais le choix Euh.. Déjà, je, si, si je suis rescapé sur une île déserte, autant être à notre époque. Parce qu'au moins, il y a des gens qui ont, qui ont des antibiotiques et tout. On a des gens avec des connaissances pour, pour survivre. Donc je pense qu'il vaut mieux survivre à notre époque. Et maintenant, sur quel coin de l'île j'aurais posé mon baluchon Alors imaginons, on est dans la série. Euh, en gros, ça, moi c'est comme ça que je vois cette question. Euh, mais ça sous-entend, est-ce que je serais plutôt resté sur la plage ou est-ce que j'aurais euh, été dans les grottes avec Jack En fait c'est un peu ça ta question, je vais, vais la prendre comme ça si ça ne te dérange pas. Euh, moi j'aurais sur la plage en vrai. Parce que, la, alors à la grotte il y a l'eau, et il y a les abris donc, contre, euh, contre le vent, t'as même pas de sable qui fait chier dans les grottes, mais c'est en plein milieu de la jungle... Donc, euh, les ours polaires, euh, le monstre... Je, je crois que je préfère, sur, je préfère être sur la plage. Euh, je me dis au moins... Euh, au moins, ouais, s'il si un avion qui passe, j'entretiens le feu. Euh, ouais, ouais, moi je reste sur la plage. Euh, même si le sable, ça doit être gonflant à force, mais ouais, je reste totalement sur la plage. J'aurais pas fait le nomade, euh, parce que je pense vraiment qu'il y a plus de chances de survie quand on reste euh, en groupe. Ou alors, euh, j'aurais... Euh, J'aurais formé un groupe pour explorer l'île, peut-être. Euh, je sais pas, peut-être. À voir. à voir. en fait, ça dépend euh, qui sont les autres rescapés. Mais euh, moi, je pense que je reste sur la plage. Ouais, j'essaye de me rendre utile, quand même. Deuxième question de Charles Méné. Peux-tu nous décrire, selon toi, quel aurait été ton quotidien sur l'île dans le cas où tu te serais craché avec le vol 815 Quel aurait été ton rôle dans le camp Tu aurais chassé avec Locke, pêché avec Jean isolé comme Sawyer, ou peut-être même bronzé avec Shannon euh, Excellente question. Euh, restons cohérents avec ma réponse juste avant. On sait que je reste sur la plage, et que je ne suis pas Jack dans les grottes. Euh... Sincèrement, je pense pas que je vais euh, chasser Glock. Il y a un putain de monstre dans la jungle. Euh... Non, non, je... je vais pas chasser un euh... ah, instant de survie. Euh... Je me dis, il y, y a des... Euh... Il y a des gens euh, suicidaires qui sont prêts à aller à ma place, à aller chasser à ma place, euh, pêcher avec Jean. T'arrives déjà, tu te craches sur une île et euh, faudrait passer la journée avec quelqu'un que tu ne comprends pas. Qui en plus, Jean dans la première saison, c'est vraiment le mec euh, froid euh, et, euh, et sec. Euh... Ouais non, je pêche pas avec Jean non plus. Par contre, je m'isole pas comme Sawyer. Ce que je vous ai dit, je suis plutôt quelqu'un d'actif. Euh, je m'isole pas comme Sawyer, ça, euh, non. Et je, je bronze pas euh, comme Shannon. Je pense que de me rendre utile. Peut-être euh, peut que j'irai voir Jack ou même Saïd. Euh, et je, je leur dirai, vous avez besoin d'aide, qu'est-ce que je peux faire euh, pour vous euh, En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est con, en fait, je me rends compte que maintenant, c'est que euh, mon, mon savoir-faire, mes points forts, ils sont inutiles sur une île déserte. Parce que moi, ce que je sais faire, euh, bah, c'est faire des vidéos, analyser des trucs, euh, euh, non, je vois pas... En vrai, c'est compliqué, parce que... Euh... Après, je me dis, voilà, euh... je suis pas quelqu'un qui s'écroulerait à la vue du sang, et qui peut peut-être voir des trucs assez, assez difficiles. Donc je pense que j'aiderais Jack, en vrai, il essayer de me former s'il faut... À opérer des gens j'en sais rien je pense que ouais je... après du coup ça implique si je dois aider Jack je suis obligé d'habiter dans les grottes euh, avec son groupe en fait c'est compliqué c'est compliqué mais je... ouais, en tout cas j'essaierai de me rendre utile je serais plutôt une sorte de Hurley en fait euh, à être vraiment le gars sympa avec tout le monde euh, vouloir donner un coup de main et tout ouais, je pense que Hurley ce serait le personnage qui me ressemble le plus euh... Dans la série, finalement, <rire> j'avais jamais fait le rapprochement. Natik Sandown me demande, bon c'est bateau, et tu as forcément déjà répondu quelque part, mais il faut bien que quelqu'un demande tes trois personnages préférés de Lost, sans forcément que ce soit un top, namasté sur toi. Namasté sur toi aussi, Natik Sandown. Euh, alors, j'ai déjà répondu dans la, dans la précédente vidéo euh, que j'ai fait en mode FAQ, comme ça j'avais répondu Christian, dans le sens où Christian... Euh, en fait pour moi c'est que c'est une icône de Lost, c'est plus qu'un personnage, c'est vraiment l'icône du, euh, du mystère, de la figure paternelle pour Lindelof, et euh, aussi de tout l'acte euh, final de Lost, et même du monstre un peu, parce que Christian prend souvent les traits du monstre. J'aime bien Christian, mais c'est vrai que c'est un peu une réponse euh, <rire> pas ouf pour vous, mais euh, j'ai pris ta question parce que vous avez été beaucoup à me la reposer, donc, euh, généralement, mes personnages préférés fluctuent un peu d'un visionnage à un autre. Mais j'ai quand même un petit trio assez solide qui reste. Et ce trio, c'est Faraday, Juliette et Sawyer. Voilà, c'est vraiment un trio qui ne bouge pas dans ma tête ou très peu. Après, il y a plein d'autres persos que j'adore. J'adore Ben, j'adore Jean, j'adore Rosé Bernard. Euh, mais... Euh, ouais, j'adore Sawyer, j'adore Faraday, j'adore Juliette. Parce que c'est des personnages... Euh, que, ouais, que vraiment chaque épisode, j'aime euh, ce que les scénaristes ont à proposer avec eux. Euh, parce que j'adore Jack, même s'il y a plein d'épisodes, par exemple, où il me casse un peu les couilles. Euh, alors que Sawyer, Juliette et, euh, et Faraday, je les aime vraiment quasiment constamment. Euh, Juliette, ça a été vraiment des plus gros coups de cœur de, de Lost au départ, d'avoir fait en sorte qu'il y ait quelqu'un chez les autres qui soit finalement... Piégé sur l'île comme les survivants, j'ai trouvé à l'époque que c'était la meilleure idée euh, du monde. quoi. Euh, le, le concept de Juliette, de base, était vraiment trop bien. Et je trouve que ce qu'ils ont fait avec son personnage par la suite est aussi euh, super cool. Sawyer, euh, j'adore Sawyer. De toute façon, La Fleur, euh, l'épisode La Fleur est un de mes épisodes favoris. J'adore Sawyer dans la saison 5, je trouve... un c'est quasiment le meilleur rôle de toute la série, je trouve c'est Sawyer dans la saison 5, je trouve ça... J'adore Sawyer dans la saison 5 Et euh, Faraday, pff, le meilleur quoi, c'est... Faraday, j'ai je... même pas de mots pour décrire, c'est vraiment chaque scène avec lui, je... je suis comme ça, je suis trop bien, c'est... J'adore Faraday, j'adore l'acteur, et euh, j'adore ce qu'il apporte en termes de réponse... Enfin, euh, dans le sens où il essaye, de, il essaye de répondre avec le spectateur. Faraday, c'est pas quelqu'un comme, euh, comme Juliette ou Héloïse ou comme Christian qui vont apporter des réponses. C'est quelqu'un qui cherche à apporter des réponses. Et euh, j'adore Faraday. Et puis, évidemment, toute cette histoire de, euh, de voyage dans le temps et que sa mère l'a condamné et tout. Euh, la mort de Faraday est pour moi le plus gros mindfuck de Lost. Euh, avec le We Have To Go Back. C'est le plus gros mindfuck de Lost, et je crois qu'en plus, c'est le... vraiment le dernier. Ça arrive vraiment à la fin de la saison 5, et après, il n'y a pas eu... puisque la saison 6, c'est là un peu pour tout rétablir, tout révéler. Il n'y a pas eu vraiment de gros mindfuck après la mort de Faraday, donc c'est à la fois, je trouve, le plus puissant, et euh, le dernier, est, euh... Enfin, voilà, j'adore Faraday. Et c'est un personnage, je ne l'ai pas dit, hein, mais qui est extrêmement touchant. Toujours trouvé extrêmement touchant Faraday. Sergio Litchi ton épisode préféré Alors bah euh, la fleur est un de mes épisodes préférés. Est-ce que c'est mon épisode préféré euh... J'aime énormément l'épisode de la fleur. Donc l'épisode de la fleur pour ceux qui, euh, qui ne se rappellent plus, c'est l'épisode justement où on apprend que Monsieur la fleur est Sawyer et que Sawyer est devenu un des dirigeants du projet Dharma. Euh... C'est aussi cet épisode-là où on voit qu'ils ont passé trois ans avec Jean, Juliette et Malice. Ouais, excellent la fleur. Euh, J'aime énormément, vraiment, énormément l'épisode Greatest Hits, qui est l'épisode centré sur les souvenirs de Charlie, dans lequel il note, il note en fait sur un petit papier ses souvenirs. Et euh, à chaque fois, on a un flashback, on voit ce souvenir et à la fin, il... Il dit à Desmond de donner le papier à Claire et euh, rien que d'en parler. J'ai déjà envie de aller. Euh, je trouve cet épisode vraiment, euh, vraiment beau. Je suis pas pourtant un très gros fan de Charlie, pour être honnête. Mais cet épisode il est d'une beauté. Euh, dans la saison 3, il y a beaucoup de très beaux épisodes. L'épisode avec le Van, je ne me rappelle plus son, son nom, mais l'épisode avec le Van que et essaye de redémarrer est clairement un de mes épisodes préférés aussi. Hum, bah The constante forcément ah euh, oh, mais il y a tellement de souvenirs qui reviennent là. Euh, ouais, ouais, ouais. Ben, je, je vais, puisque j'arrête je, je, pas de faire mes réponses en, en trois parties, je vais choisir trois épisodes. Je vais prendre La Fleur, Lui Test et euh, The Constant. Ouais, The Constant ou. Va... Après, le Van, c'est quand même un épisode filler. Je vais pas le mettre au même rang que les autres. Même si je... Après, il y a l'épisode The Variable aussi avec la mort de Faraday dont je parlais tout à l'heure. Et puis Jack qui. Qui réalise qu'il faut, euh, qu faut euh, briser la timeline, enfin remettre la timeline. Oh là là là là là là Je. Non, non, mais on va rester là-dessus avec euh, la fleur. Voilà. Greatest Hits et The Constant. Voilà. Ils sont compliqués vos questions là <rire> Lucas Cotias, le cliffhanger qui t'a le plus surpris. Et pourquoi pas sortir une vidéo sur la capacité des showrunners à constamment nous surprendre, que ce soit en début, quasiment toutes les intros de saison ou les fins d'épisode Ouais, carrément, je garde ça en tête, c'est vrai que les intros de chaque saison, parce que on a parlé précédemment des, des season finally, c'est vrai que les intros des saisons à chaque fois reposent un peu sur un mindfuck à chaque fois, parce que la saison 2, on voit un mec qui fait sa vie, finalement, ce gars-là, c'est Desmond, et il vit sous la trappe, la saison 3, on voit tranquillement des gens, notamment donc Juliette, qui sont un... Un club, de, un club de lecture et à la fin de la scène on fait what c'était sur l'île euh, saison 4 le premier épisode ah oui bah c'est la... on voit l'île et là d'un coup il y a la bagnole de Hurley qui, qui traverse le, le panneau et en fait c'était pas du tout l'île c'était euh, un panneau quoi saison 5 bah, c'est l'intro légendaire où il y a Pierre Chang et tout qui sont en train de creuser pour faire la station de l'orchidée et euh, d'un coup, t'as Faraday qui est là, tu fais « What Mais il se passe quoi ?» Et bah, saison 6, euh, on voit Jack dans l'avion et on se rend compte que c'est une autre timeline, quoi. C'est vrai que les intros de, de vidéos, il ouais, faudrait peut-être en faire une, un épisode. Et en tout cas, mon cliffhanger qui m'a le plus surpris... Mm -hmm. Bah, on, on interdit « We have to go back » pour cette question, je pense que c'est plus simple. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait aussi le... La mort de Faraday, ça m'a mindfucké. Est-ce que ça m'a vraiment surpris en mode... Je pense que Faraday, j'ai pas compris quand c'est arrivé. Enfin, vous me, dites, vous me direz en commentaire quelle était votre réaction, mais moi, la mort de Faraday, j'étais vraiment comme ça, quoi. Genre, vraiment, mon cerveau a... A pas compris ce qui se passait, et c'est une fois le générique de fin, anglais, là je, je, je me suis écroulé. Mais euh... ouais, quand même, ça c'est le cliffhanger qui m'a le plus surpris. Après, il y a. On en parle pas beaucoup, hein, mais pourtant c'est un des plus gros cliffhangers de la télévision c'est euh, la mort d'Ana de... Lucia et Libby. Hein. Gros moment de la télévision. Hein. Oh là là, ouais, quel, quel moment. Wow. Ouais, ouais, je pense que je vais te répondre ça. Ouais, c'est brutal, c'est sanglant, c'est inattendu. Et ça te laisse sur le cul pendant une semaine, faut que t'attendes la suite. Ouais, ouais, clairement, on va prendre, on va prendre ce cliffhanger-là, ouais. Lustufar 20, 0, 0, durant les trois premières saisons, quelle histoire flashback trouves-tu la plus ennuyante Moi, par exemple, c'est celle de Sun et Jean. what What Ah, oh, moi j'adore les flashbacks de Sun et Jean. Euh, flashback que j'aime le moins et puis là en plus c'est histoire flashback donc c'est vraiment sur euh, l'intégralité des saisons si encore il y aurait un seul épisode je t'aurais dit le, le tatouage de Jack qui est un peu la réponse facile mais euh, je crois que c'est le flashback que j'aime le moins là sur euh, la totalité de l'arc narratif en flashback oh. wow wow wow là euh... hmm. Je réfléchis à... Euh... Niki Paolo, ça compte comme réponse, parce il n'y a qu'un seul épisode, mais au moins je me débarrasse de cette question. Euh... De toute façon, on va les faire dans l'ordre. Jack, j'adore ses flashbacks. Kate, euh... ouais, il y a des flashbacks qui ne sont pas très intéressants, mais il y en a des très intéressants aussi. Charlie, ils sont quasiment tous cool, hein, ces flashbacks. Euh, Locke, euh, je peux pas mettre ça comme réponse. <rire> Locke sont incroyables ces flashbacks. Euh, bah, Son et Jean, euh, je les aime bien ces flashbacks. Euh, Boone et Shannon. Euh... Ah oui, Shannon, elle en a eu deux. Mm. Mm. Ah, peut-être Shannon alors. Michael, est-ce que ces flashbacks sont si bien que ça Je me rappelle plus trop du deuxième. Le deuxième flashback. Euh... Ah, après, lui, il a eu un troisième flashback où on voyait ce qui s'était passé de son côté sur l'île. J'avais oublié ça. Euh, non, bah, Shannon, alors. Ouais, peut-être Shannon, alors. Parce que même Hurley, alors Hurley, il a quasiment les meilleurs flashbacks, je trouve. Euh, ouais, je vais dire Shannon. Mais en vrai, j'aime vraiment beaucoup euh, tous les flashbacks. Là, je dis Shannon, mais euh, vraiment, je les déteste pas du tout. C'est parce qu'il faut que je choisisse quelqu'un... Donc je choisis Shannon, mais vraiment, je... Là, en plus, je repense à l'accident de son père, et même à croise jack dans le couloir. En fait, ils sont bien, ces flashbacks à Shannon, mais... Euh... Non, je, je choisis Shannon. Mimeo, pour la septième question, pour parfaire ton imagination, quel autre titre pourrais-tu donner à la série pour remplacer le titre Lost Excellente question. Excellente question. Comment elle pourrait s'appeler, cette série oh. Et petite anecdote, ma meilleure amie, Anaïs, coucou, euh, qui j'ai fait découvrir Lost euh, au collège, euh, pensait que Lost, c'était les initiales de les oubliés sur Terre. Voilà, ça me fait penser à ça, donc j'ai envie de te dire les oubliés sur Terre. <rire> euh, Peut-être un truc du style euh, The Island. Après, c'est le titre d'un film, donc ils n'auraient euh, pas pu, euh, je pense, où il euh, y a... Un son de Michael Giacchino qu'il a fait pour la série qui s'appelle Island, mais I de... Eye de... Eye, island, comme ça, peut-être ça aurait pu être le titre de la série, ça peut être bien, ou alors un truc du style euh, 815 ou euh, Vol 815, Flight 815, peut-être ça, ça pourrait être... Euh, ouais, en fait ça peut être stylé ça, comme... Euh, comme petite... Ouais, j'aime... Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, je pense euh, ça, ça pourrait être euh, le titre de la série, ouais. Ni les soges Arras, euh, je dois probablement écorcher ton nom, je suis désolé. <rire> Penses-tu que ce soit pertinent de chercher des réponses aux mystères de la série Personnellement, j'ai toujours trouvé que la plupart des mystères étaient des éléments de décor posés là pour donner une ambiance plutôt que des éléments scénaristiques devant être résolus. Euh... Bah, la série, elle sortirait maintenant et elle aurait un, un... un marketing à la Leftovers euh, je serais d'accord avec toi, mais à l'époque, Lost, tout le marketing autour de la série, c'était vraiment euh, essayer de résoudre les mystères. Il y avait les jeux en réalité alternée qui étaient vraiment focus sur les mystères. Vraiment, toute la promo de Lost, c'était euh, les mystères. Même sur les trailers, on voyait euh, des trucs du style « The mystery will be resolved ». Et il euh, y avait aussi euh, The Lost Podcast, euh, dans lequel euh, Lindelof et Hughes répondaient à la plupart des interrogations, euh, donnaient des indices sur euh, la résolution des mystères et disait quand des fans étaient proches ou non de certaines résolutions, les mystères font partie de l'ADN de la série. Et euh, ouais, donc pour moi c'est totalement pertinent, enfin euh, c'était pertinent peut-être de les chercher, peut-être qu'aujourd'hui... Euh, euh, Aujourd'hui, c'est moins pertinent. Moi, je sais que ça me fait toujours amarrer, mais c'est plus dans le sens où, euh, euh, plutôt que de savoir. Euh, de, plutôt que de répondre au mystère euh, de la série, euh, je vois ça plutôt sous un autre angle maintenant et de me dire qu'est-ce qu'est-ce qu qu'avaient dans la tête les showrunners, en fait. C'est plus ça ma démarche maintenant. Et euh, en tout cas, ça, pour moi, c'est totalement euh, pertinent. Jordan Peer. Qui a deux questions, ok donc Jordan Pierre Triche. <rire> Est-ce que tu penses avoir encore beaucoup de possibles contenus pour la Station 7 J'espère avoir une réponse positive, mais l'écart entre les vidéos me font douter. Euh, j'ai énormément de choses en tête pour euh, Station 7. En vrai. En vrai, j'ai au moins euh, une cinquantaine de vidéos en, en stock euh, là-dedans, quoi. Et dans mon petit carnet dans lequel euh, je note tout. Mais euh, non, l'écart le, en, entre les deux vidéos, c'est que.. Euh, Station 7 c'est pas mon travail, donc c'est vraiment vu que c'est mon plaisir, et que dans la vie j'ai plein de plaisirs, j'ai pas que Station 7, et eh bah ben, je fais Station 7 quand, quand j'ai envie, quand j'ai du temps, mais c'est vrai que là ça a été long, hein. 7 mois ça a été très très long, mais euh, on, après j'aime pas teaser pour rien, mais c'est que sachez que je suis vraiment sur un gros projet actuellement, et euh, ça me demande beaucoup de temps, vous verrez ça euh, l'année prochaine, et euh, en fait vu que j'enchaîne aussi les gros projets, ça laisse très peu de temps pour le reste. Mais euh, là ouais là, j'aimerais que puisqu'on a eu vraiment une bonne partie de l'année sans station 7, là j'aimerais que au moins jusqu'à euh, septembre, octobre, il hein, y ait du station 7 euh, régulièrement. Peut-être pas chaque semaine, mais euh, déjà un peu plus régulièrement, ça serait bien. L'attente entre deux vidéos dépend aussi euh, du format de ces vidéos-là, si c'est des gros dossiers comme euh, la vidéo que j'ai faite sur le monstre. Sur l'île, sur The Constant, ça c'est des vidéos qui prennent énormément de temps, donc forcément qu'il y a un mois entre les deux, voire plus. Si je m'autorise à refaire quelques petites vidéos, et j'ai quelques idées, vous inquiétez pas, on se verra plus régulièrement. Mais en tout cas pour les gros dossiers, euh, ça mettra toujours du temps. Et alors ta deuxième question, si tu devais faire une troisième chaîne sur une autre série, laquelle choisirais-tu euh, alors je vous ai dit tout à l'heure que j'étais très fan donc de, euh, de This Is Us, de Better Call Saul et de Californication, euh, de là à faire une autre chaîne sur une de ces trois séries. Euh... Better Call Saul, déjà je me sentirais pas légitime dans le sens où... Euh... Puisque j'ai pas été un énorme fan de Breaking Bad quand Breaking Bad est sorti, alors que pourtant je suis de Better Call Saul, mais je me sentirais pas légitime, je me sentirais pas à ma place. Par contre, si, si quelqu'un faisait une chaîne avec des gros dossiers sur Better Call Saul, là, je m'abonne direct. Mais euh, This Is Us, euh, je suis sûr qu'il y a plein de choses à analyser dans, dans This Is Us, mais euh, pff, ouais, je pense, je pense, que ça serait Calif. Du coup, Californication. Euh, à l'époque de la fac, j'avais fait un, un, ouais, une sorte de vidéo-essai sur Californication et de l'importance du cinéma de John Cassavetes. Voilà, c'est un, un truc qui sûrement ne vous intéresserait pas du tout, mais ouais, c'était euh, une vidéo voilà, sur l'importance de John Cassavetes sur euh, Californication. Et euh, ouais, non, mais... Euh, c'est compliqué, en fait, il faut trouver une série qui, comme Lost, a, a une production très intéressante, qui a euh, un scénario très intéressant, avec un lore à développer derrière, des mystères, et euh, des mystères inexpliqués. Euh, donc il faut trouver une série qui a ces trois aspects-là, et en plus, euh, une série qui me passionne, quoi. Donc, euh, compliqué comme réponse. Euh, très compliqué. Je vais te répondre Californication, parce que j'adore Californication, même si, à mon avis, euh, je fais, aller 6, 8 vidéos, grand max, et après j'en aurais fait le tour. <rire> Et dernière question de Solda Blague Didi, dans les temps qui viennent, tu comptes tourner la rouge gelée pour te rendre en convention euh, Malheureusement, la station de l'Orchidée ne nous permet pas, nous, membres de la station du tube d'utiliser euh, la rouge gelée. Je suis euh, désolé. <rire> non, euh, plus euh, plus sérieusement, j'ai un planning ultra chargé en ce moment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis, euh, depuis 7 mois. Enfin euh, à part la vidéo qui est sortie euh, Alors pour moi hier mais pour vous il y a quelques jours Mais euh, donc non là les conventions c'est un peu, un peu chaud pour être honnête euh, Peut-être en fin d'année plutôt je vous tiendrai au courant Puisqu'on parle de conventions là, d'événements Il est temps que je vous partage une idée C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis, euh, depuis très longtemps en vrai euh, J'aimerais beaucoup euh... <rire> J'aimerais beaucoup réaliser une sorte de festival, euh, ou d'événement en tout cas, euh, en lien avec LOST. Et, euh, voilà, et je sais pas du tout en vrai comment m'y prendre et tout. Je sais pas s'il y aurait par exemple parmi vous des gens compétents pour, euh, pour m'aider à la réalisation de ce projet, euh, ou juste des gens après à me conseiller sur quest ce que je, que je devrais faire, parce que je ne sais même pas où faire ça. Mais c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps, et je pense que dès que j'ai fini tous mes gros projets cette année, euh, J'aimerais bien l'année prochaine qu'on puisse tous se réunir <rire> pour faire vraiment un gros festoche euh, dont le thème serait Lost. Alors je vais vous expliquer comment moi j'imagine ça dans ma tête mais ce serait par exemple un endroit euh, naturel ou du moins euh, qui nous rappelle l'île ou la nature, euh, le dépaysement. Et euh, dans cet endroit euh, on fera un peu euh, la fête, il y aurait par exemple un groupe qui reprendrait des musiques de Drive Shaft ou de Michael Giacchino il y aurait des intervenants qui nous parleraient de Lost, peut-être même des gens parmi vous, en fait, qui auraient envie de parler de Lost devant plein de gens, euh, que ce soit pour, euh, je sais pas, des analyses d'épisodes, ou des essais sur, euh, sur la série, je ne sais pas. Il pourrait même y avoir une petite partie euh, rando dans laquelle euh, on se balade, un peu comme euh, d'un point A à un point B, comme dans les épisodes finaux de chaque saison de Lost, où ils partent quelque part, et euh, je me dis que cette destination à laquelle on irait, ce serait un endroit où on irait voir un épisode de Lost, un épisode qu'on a tous choisi. Par exemple, on aurait tous voté pour un ou deux épisodes à regarder. Et, et, euh, et voilà, et le but, ça serait de célébrer, euh, célébrer notre amour à Lost, de chanter des chansons de Lost, qu'il y ait un groupe qui, qui fasse des musiques, qu'on mange là tous ensemble en mode... Euh, ça, ça, ça pourrait être trop drôle, avec des, je sais pas, des noix de coco et tout, en mode Lost, quoi, qu'on fasse la fête. Euh, Il y ait, je sais pas, des, des bières d'arma et tout, puis ouais, et puis on, on se mate un épisode sur grand écran de Lost, soit en plein air, soit dans une salle de ciné, je sais pas. Mais euh, voilà, en gros, ça c'est vraiment un des gros projets que j'ai euh, pour cette chaîne-là, en tout cas, ou en rapport avec Lost, en plus du voyage que je veux faire à Hawaï, parce que je veux vraiment vous faire un documentaire à Hawaï sur Lost. Et euh, ça, c'est deux gros projets que... Euh, Dès que j'ai le temps, et euh, ça sera pas avant l'année prochaine en tout cas, mais dès que j'ai le temps, j'aimerais vraiment au moins mettre en œuvre un de ces deux projets. Voilà. D'ailleurs, le bouton « Rejoindre » peut permettre de financer cet événement. Voilà, tout est lié dans ma tête, ne vous inquiétez pas. Mais euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet et, euh, et à me dire, voilà, si vous êtes chaud. Merci infiniment pour votre soutien à euh, toutes les dernières vidéos, surtout les gros dossiers, je vois l'amour que vous avez pour Lost, et je suis super flatté et euh, de, de tout votre engouement, vraiment. Je euh, suis vraiment très fier, pour être honnête, de la vidéo que j'ai faite qui s'appelle La Vérité sur l'île de Lost, et euh, bon là, la vidéo sur le monstre est encore fraîche pour moi. Mais euh, cette vidéo sur l'île de l'os, j'en suis extrêmement fier. Et l'accueil que vous en avez fait est, est dingue. Et là, ce qui se passe avec le monstre, c'est semblable à ce qui s'était passé avec cette vidéo. Donc là, je suis vraiment aux anges et j'ai vraiment envie de reprendre cette Station 7 en main. Donc je n'ai plus qu'à vous dire que l'île n'en a pas fini avec nous. Et je pense qu'elle n'en aura jamais fini avec nous. Prenez soin de vous. Namasté and good luck